Plus élevé. Aujourd'hui, on va voir comment trouver du personnel qualifié en tant que PME. Je fais cette vidéo spécialement pour ceux qui veulent recruter du personnel et qui se rendent compte que les personnes qui sont sur le marché de l'emploi ne maîtrisent pas les tâches qu'ils veulent leur affecter. Alors, par exemple, vous cherchez du personnel pour une boucherie, pour une tapisserie, pour un salon de coiffure, ou encore vous recherchez un gestionnaire de page Facebook, un assistant coach pour votre cabinet ou un rédacteur web. Et vous avez du mal à trouver. Du personnel pour ce type de poste. -là. Pourquoi c'est si difficile de trouver du personnel pour ces métiers? Alors il y a deux raisons qui expliquent cela. Première raison, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un certain nombre de métiers pour lesquels notre système éducatif ne forme pas encore. On a du mal à actualiser nos programmes de formation en fonction des besoins des PME sur le marché. La deuxième raison, c'est que ceux qui ont fait des écoles professionnelles de couture, de tapisserie, de cuisine, finissent par se mettre à leur propre compte parce qu'ils ont, ont un savoir-faire. Alors, c'est ce qui fait que vous avez du mal à trouver du personnel qualifié pour certains domaines d'activité. Si vous tenez à lancer votre projet avec du personnel de qualité, voici ce qui vous reste à faire. Vous devez recruter du personnel déjà motivé à travailler quelle que soit sa formation de base et le former au nouveau métier. Si vous ne savez pas comment recruter, j'ai fait une vidéo précédente sur comment recruter du personnel en tant que PME de A à Z. Vous pouvez cliquer au-dessus ou en-dessous de cette vidéo afin de lire cette vidéo. Alors, voici quelques recommandations qui pourront vous aider à trouver du personnel qualifié. Premier élément, il faut maîtriser vous-même le processus de votre métier de A à Z. Si c'est la fabrication de gâteaux, il faut vous-même maîtriser tout ce qu'il faut faire comme étape pour arriver à la fin. Même si vous suivez une formation en marketing, il faut vous former dans votre secteur d'activité. Cela vous permettra de mieux superviser vos employés plus tard. Deuxième élément, si vous ne connaissez pas le métier, vous serez obligé de faire un stage dans le domaine. Parce que si vous recrutez du personnel qui ne s'y connaît pas, alors que vous-même, vous ne vous y connaissez pas, vous ne pourrez rien contrôler. Troisième élément, vous devez recruter une personne pour lui affecter une partie du travail spécifique. Lorsqu'elle maîtrise cette partie du travail, vous recrutez une autre personne pour apprendre l'autre partie ainsi de suite. Donc vous n'allez pas recruter une personne pour tout le processus de peur qu'il y ait des personnes qui puissent finalement partir avec votre salaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver du personnel qualifié pour certains postes, c'est parce que notre système ne forme pas encore pour certains postes des nouveaux métiers. Et de l'autre côté, ceux qui ont fait des formations dans les écoles professionnelles ont un savoir-faire. Et ils décident de se mettre à leur propre compte au sorti de leur formation. Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est de recruter du personnel déjà motivé, quelle que soit la formation de base, et puis de les former au métier dans lequel vous allez vous lancer. Donc, je termine en disant à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois que si vous voulez créer un business rentable, vous pouvez télécharger toutes nos ressources gratuites en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous recevrez automatiquement toutes nos formations gratuites. N'oubliez pas, même si vous êtes déjà inscrit sur notre site internet, mais à une autre section, c'est-à-dire marketing ou développement personnel, vous devez à nouveau vous abonner, mais cette fois-ci, dans la section entrepreneuriat. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.